résultats ne doivent pas définir qui vous êtes. Dire que si je suis dans ma tête excellent mais j'ai un mauvais résultat une fois, c'est pas grave, je reste excellent. Que ferait l'excellence maintenant Pour ceux qui connaissent la pyramide de Robert Dills, vous avez l'identité qui est en haut. De l'identité, ça va gérer vos croyances. Okay. Vous allez croire certaines choses, vous allez Développer telle ou telle capacité, tel comportement okay, et ça aura des résultats dans l'environnement. Je vais vous la faire. Okay, parce que je sais que mes dessins des fois euh, sont difficilement lisibles. Donc c'est parce que je suis dans ma tête que je vais croire que je peux le faire ou pas, que je vais donc développer pleinement mes capacités ou pas, que je vais générer tel comportement et que j'aurai euh, des résultats dans l'environnement. Être, faire, avoir. Le meilleur exemple, c'est avec les jeunes en décrochage scolaire. J'étais en décrochage scolaire, j'ai pas eu mon bras à des collèges du premier coup. Et après, quand j'ai monté mon association, pendant trois ans, j'intervenais avec des décrocheurs scolaires. Les décrocheurs scolaires, c'est quoi C'est dans leur tête, je suis nul. Ils sont persuadés d'être nuls, hein. même d'être débiles. Et l'autre fois, je me rappelle d'une fois, ça m'avait choqué, un jeune qui était au premier rang, et je travaille en mode, je suis intelligent. Tout le monde doit se mettre dans cette dans cette identité de tu es intelligent. Et il y a un jeune, il me dit, mais c'est pas vrai, ça monsieur, c'est faux. Je regarde, je regarde, comment ça Il fait, bah non, c'est faux. Moi, je suis débile. Je, fais, pourquoi tu me dis ça Qui est-ce qui t'a dit ça Bah ma mère. Je dis bon, ok, le travail avec deux heures de cours par semaine, ça va pas être grand chose. Mais du coup, je suis nul. Donc croyance, j'arrive à l'école. Bah l'école, c'est pas fait pour moi. Capacité, bah forcément, je ne les développe pas. Comportement, eh bien je fais n'importe quoi en cours, je me mets comme ça, je dors, je fais n'importe quoi. Environnement, j'ai des mauvaises notes et ça va renforcer mon identité. C'est normal puisque je suis nul. À l'inverse, quelqu'un qui est si on, excellent, croyance je peux tout réussir. Capacité, bah je me donne à fond pour développer mes capacités. Comportement. J'ai un comportement où je vais me remettre à chaque fois en question. Environnement, bah, je vais avoir des meilleurs résultats et donc ça va rembourser l'excellence. C'est vraiment important si vous repartez juste avec ça. Votre environnement, donc vos résultats, ne doivent pas définir qui vous êtes. Dire que si je suis dans ma tête excellent, mais j'ai un mauvais résultat une fois, c'est pas grave, je reste excellent. Que fera l'excellence maintenant C'était une des toutes premières choses. Euh, avant même qu'on fasse de la dépolarisation avec un jeune en tennis de table, on commence à bosser ensemble. Son père, j'habitais dans le même village. Son père, il avait vu que je faisais de la préparation mentale et tout. Donc, il m'envoie son fils. Et euh, il avait 15-16 ans. Tennis de table. Et en fait, il était sur une série de 6 mois de contre-performance. Et en fait, juste, je lui dis, « Ok, quand tu loupes la balle, tu te dis quoi ?» Il me fait, bah, « Je suis nul. » Juste en faisant ça, juste en disant, « Ok, à partir de maintenant, j'ai peut-être loupé la balle, mais je reste excellent. Que ferait l'excellence maintenant ?» Ça changerait quoi pourtant? Et du coup, ce qu'on avait mis en place, c'est qu'à chaque fois qu'il qu faisait rebondir la balle sur la table, il se disait dans, dans la tête Ok, je suis excellent, que ferait l'excellent Il prenait une bonne inspiration, se connectait à l'identité d'excellent, et paf, il envoyait. Et juste avec ça, ses résultats avaient changé. Je me rappelle, il y a euh, d'une fille aussi en, en tennis, euh, j'étais allé la voir à, à Nantes. Euh, C'était intéressant parce que du coup, vu que c'est long, des fois, les échanges euh, dans le tennis, dans le temps, on est là, on fait rebondir la balle et tout. Et là, chaque fois, elle se disait ah, « je suis excellente » au moment où elle avait ça, frère. Okay, je suis excellente. elle et, et se connectait juste à l'identité d'être excellente. En se, détachant, en se détachant du résultat, si la balle allait dans le filet ou si la balle passait. Donc, à partir d'aujourd'hui, franchement, la, la conférence pour moi sera réussie uniquement euh, si déjà juste ça, c'est dans votre tête. J'ai peut-être loupé quelque chose, mais je reste excellent. Et je vais être capable de voir à long terme. Quand on est polarisé, on voit les choses sur le court terme. On dit « Ah, j'ai perdu, je suis trop nul. » On oscille émotionnellement. « Je suis trop nul, j'oscille émotionnellement. »« J'ai gagné, c'est bon. » Alors, on n'arrive même pas à se dire qu'on est trop fort, mais on, mais on a quand même gagné, on a de la chance. Du coup, on n'a pas l'identité de, de, de la personne qui gagne. Et on oscille émotionnellement. Alors que lorsqu'on est centré sur le long terme, on se dit « C'est pas grave. » J'ai perdu une fois, deux fois, trois fois. Quels sont les bénéfices pour moi d'avoir perdu J'extrais toute la valeur de ma défaite et je me concentre sur qui je deviens. pour ça qu'avec tous les athlètes que l'on accompagne, je pense que tu peux le dire, c'est en match à chaque fois, à chaque fois, nous c'est ce qu'on demande aux athlètes, c'est qui tu as envie de devenir à ce match. C'est-à-dire qu'après ce match, qu'il soit gagné ou perdu, tu seras devenu qui Parce que le résultat, une fois que tu as le résultat, c'est fini, c'est ton passé. Hop, tu as gagné, tu es content, tu as ton pic de dopamine, mais c'est ton passé. Ce que tu fais, on peut te l'enlever, tu peux te blesser. Par contre, qui tu deviens, personne ne peut te l'enlever. Vous êtes d'accord Vous n'êtes pas né avec votre taille. Mais tous les jours, pendant votre croissance, vous grandissez de dixième de euh, centimètres, Et vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de grandir un peu tous les jours. Il n'y a qu'au bout de trois mois, six mois, vous voyez une de vos tantes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous voyez votre tante ou votre grand-mère qui dit « Ah, tu as grandi depuis la dernière fois. » Là, tu fais « Ah oui, c'est vrai, j'ai grandi. » Vous en rappelez ou pas Ça si vous est déjà arrivé oui. Ok, bah pour l'état d'être, c'est la même chose. Si vous focalisez uniquement sur qui vous devenez au quotidien, devenir plus excellent à chaque compétition, plus relâché, plus libéré, peu importe. Si vous focalisez juste sur ça, peut-être pendant trois mois, vous n'allez pas voir les résultats. Mais au bout de trois mois, vous allez vous dire Ah ok, c'est bon, j'ai grandi. Et une fois que ça, c'est acquis, c'est acquis.